Et puis, pour finir, eh bien, les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Lyon et Ascendant Lyon, dans votre horoscope du mois de février, eh bien, le soleil se trouve face à vous en verso, il a parcouru six signes depuis votre anniversaire et vous le retrouvez de l'autre côté de votre zodiaque. Le Verseau, c'est un signe qui gère vos rapports avec les autres, votre union si vous êtes en couple, euh, et euh, les accords et les désaccords hein, d'une manière générale. Euh, bon, il y a des dissonances hein, sur le Verseau, on le sait, hein, en particulier la dissonance d'Uranus, mais elle est passée. Hein. Euh, il n'empêche que euh, bon, vous aurez tendance à vouloir à avoir un petit peu d'emprise sur les autres et que bah, les autres se rebelleront. Hein? Il y a un côté rebelle chez le Verseau, donc vous tomberez sur des gens qui ne seront pas toujours d'accord avec vous, qui auront l'esprit de contradiction et euh, bon, vous ferez des efforts quand même hein, pour qu'il y ait une harmonie entre vous et et les personnes avec qui vous allez être en, en relation. Euh, C'est ce que vous demande hein, le, le verso, c'est-à-dire de faire preuve de consensus, d'être euh, voyez, un petit peu conciliant, euh, surtout si vous faites des affaires, hein, Ça n'est pas en imposant euh, vos idées à vous, en imposant vos volontés euh, que, que ça marchera euh, plus, mieux. Hein je pense qu'une petite dose de conciliation euh, sera vraiment euh, important. Après le 19 février, le soleil sera en poissons dans un secteur euh, qui gère votre euh, votre argent, euh, votre productivité, euh, et euh, bon, c'est un signe d'eau, hein, vous n'êtes pas très à l'aise avec les signes d'eau euh, puisque vous êtes un signe de feu, donc euh, il peut y avoir des embrouilles, hein, du côté des, de l'argent, euh, et on peut vous demander de prêter une somme, soyez très prudent, prévoyez ce qui peut se passer, faites un, une reconnaissance de dette, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On en vient à Mercure, hein, votre planète d'échange, de qui gère votre quotidien, le travail au quotidien, etc. Je, je vous le dis à chaque fois, mais bon, il y a des nouveaux venus à chaque fois, donc je suis obligée de préciser. Hein. Euh, Mercure va être à partir du 4, en Poissons, euh, donc votre secteur financier, on vient d'en parler avec le soleil, euh, et il va y avoir des, forcément des tractations, et alors des tractations longues. En effet, mercure va ralentir sa course et s'arrêter et rétrograder à partir du 17. Donc si vous avez une affaire à mener, une démarche à faire ou des discussions, faites-le avant le 17. Hein? Euh, et encore, euh, mercure va être très lente hein? entre, le, entre le 10 et le 17, elle va stationner hein, quand même. Donc euh, vous ai pas conseillé de d'entamer quoi que ce soit dans cette période, et puis elle va rétrograder euh, longuement puisqu'elle ne, ne reviendra... Euh, je crois qu'elle reviendra direct le 10 mars, vous voyez, donc... Euh, alors vous aurez probablement, euh, je vous dis, une, une histoire d'argent hein, qui va traîner, euh, peut-être que vous attendez qu'on vous paye quelque chose, un travail que vous avez qui est déjà fait, euh, ou que vous attendez euh, une prime qu'on vous a promise, euh, bon vous voyez, des, des choses de ce genre, ou qu'on vous prête une somme euh, vos parents ou euh, quelqu'un, mais bon ça va traîner, ça, si en tout cas, si, si les choses se passent dans la période où mercure stationne. Hein, bon, ce ne seront touchés que euh, ceux du 1 et du début du 2e décan qui seront en rapport avec Mercure, et encore, hein, ce n'est pas un rapport très fort. Donc si ça tombe, ça ne va pas vous ennuyer tant que ça, et euh, ça s'arrangera tout seul euh, au mois de mars. On en vient à Vénus qui va faire deux signes ce mois-ci. Euh, le premier, c'est les Poissons, elle va y rester qu'une semaine, hein, donc c'est votre 3e décan qui sera concerné par cette Vénus Poisson très romantique, très sentimentale, très fleur bleue, donc vous serez vous-même en amour en tout cas, dans cet état d'esprit très où l'imagination et le rêve auront une part importante. Hein? Même si vous êtes déjà en couple, hein? peut-être que vous aurez besoin euh, pour avoir du désir pour l'autre, euh, d'avoir des fantasmes, etc. Donc euh, ce sera plus facile pour vous de vous créer des images, euh, etc. avec cette Vénus en Poissons qu'avec d'autres euh, euh, positions de, de Vénus à partir du 7, euh, elle va être en Bélier, et là elle va être en bon aspect avec vous! Hein. Alors bon, elle n'est pas dans un très bon signe, euh, le Bélier n'est pas son meilleur euh, séjour, mais euh, bon, euh, ce qu'il qu y a, c'est qu'elle va être dans un secteur, euh, un bon secteur, donc elle va s'exprimer de manière positive pour vous et euh, vous engager à à partir à l'aventure. Hein? Alors il y a plusieurs manières hein, de partir à l'aventure, vous pouvez euh, décider d'avoir une aventure sentimentale, hein? euh, de, de vous laisser aller dans les bras de quelqu'un alors que d'habitude vous ne vous laissez pas aller, vous, vous êtes plus dans le contrôle. Ben là non, hein? avec euh, Vénus en bélier, peut-être que vous serez un peu moins dans le contrôle et que donc vous vivrez cette petite aventure. Mais il peut y avoir aussi une notion de distance, hein, puisqu'on est dans un secteur de voyage. Alors soit c'est vous qui allez partir, qui allez laisser votre chéri sur place, etc. et vous vous aimerez à distance, soit c'est l'autre évidemment qui sera parti pour quelque temps et donc... Mais ça va nourrir hein, votre, vos sentiments, la distance ne fait pas de mal, hein, euh, l'autre vous manque, mais en même temps, euh, la, dans la distance hein, naît le désir. On termine avec Mars, alors Mars elle est en bon aspect, en début de. enfin, en première, dans la première quinzaine du mois, elle est en, en Sagittaire, donc euh, en signe de feu, euh, un signe avec lequel vous êtes. Bien, bien en phase et euh, donc Mars est très euh, compétitif là, hein? donc dans le domaine de vos actions, euh, dans le boulot ou n'importe où, hein? peut-être dans le sport aussi, bah vous aurez un esprit combatif, euh, le, le, le sens de la compétition, et en même temps euh, bah vous serez très fair-play, hein? vous serez beau joueur, c'est-à-dire que bon, si, hasard vous perdez, et euh, eh ben vous n'en ferez pas euh, toute une histoire. Hein? Euh, il arrive que le lion soit un mauvais joueur, hein? mais là pour le coup avec un Mars en Sagittaire non. Euh, mais bon vous partez gagnant quand même, hein? euh, euh, en tout cas si vous êtes du troisième e décor puisque c'est vous qui allez recevoir les influx de Mars jusqu'au 16 euh, après le 16, et eh bien Mars va être malheureusement... Euh, enfin pas malheureusement, mais elle est moins en harmonie avec vous, elle est en Capricorne, dans un signe de terre, où il faut que vous fassiez du concret, hein, c'est sûr, et c'est votre secteur du travail, donc il euh, va falloir bosser. Euh, je ne suis pas sûre que beaucoup euh, partent en vacances euh, avec un Mars euh, en Capricorne, parce que vous aurez des devoirs, hein, euh, comme les écoliers, hein, il y aura des choses à faire obligatoires, donc... Euh, alors soit vous emmenez le travail avec vous en vacances, ce qui n'est pas très drôle, bah soit vous êtes chez vous, euh, ou, ou à votre bureau et vous faites ce que vous avez à faire, avec sérieux, avec application, euh, il hein, faut être studieux avec un Mars en Capricorne et montrer qu'on a une puissance de travail, hein. vous l'avez, hein, ça il euh, n'y a pas de doute, mais bon euh, vous ne la mettez pas toujours euh, en, en action. Hein. Bon, mais là avec Mars en Capricorne c'est sûr que vous la mettrez en action. Bon à côté de ça, hein, c'est votre secteur de forme euh, n'est pas exclu que certains attrapent un rhume, une grippe, quelque chose, où, où ils vont être obligés de se soigner activement. Hein. Là il faudra y aller, il euh, ne faudra pas laisser les choses traîner, euh, euh, rien ne doit euh, traîner. Euh, avec Mars euh, il faut s'attaquer euh, au mal. On se retrouve le, le mois prochain, euh, en attendant euh, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine,